Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, monsieur Zepthalel. Je vous présente cette vidéo pour bien communiquer en classe. Je vous présente ces expressions vraiment très utiles pour vous. Alors voici donc quelques expressions utiles pour vous. Dites en classe, hein, par les profs et aussi par les élèves. On va commencer par le verbe finir parce pas qu'on pense. On dit j'ai fini mon travail. Oh, j'ai fini euh, l'exercice, j'ai fini l'écriture, oh, je sais pas. J'ai oublié mon livre. excuse moi j'ai oublié mon livre, mais ce sera donc la dernière fois. Si tu as oublié ton livre, tu peux utiliser cette expression. J'ai oublié mon livre, ce sera donc la dernière fois. Je vous promets, monsieur. On va faire l'exercice page 19. C'est une expression dite par un prof. Attention, il ne faut pas copier aussi. Qui veut passer au tableau aussi Au début de chaque séance, soit le prof, soit les élèves, il dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui hein? Mes chers élèves, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui hmm? Ou par exemple, un élève qui demande, par exemple son prof, il dit, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mon, monsieur je ne comprends pas alors tu dois être audacieux être courageux n'aie pas peur dites tout simplement je ne comprends pas vous pouvez répéter si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose taisez-vous s'il vous plaît ça veut dire il faut du silence c'est mieux de se taire pour bien écouter l'explication du prof prenez le cahier excusez-moi je suis en retard sortant que la dernière fois parce que j'ai un empêchement alors continue toujours Onse, prête moi ton silo s'il te plaît alors euh, quand tout simplement ton silo ne marche plus tu peux dire à ton, ton ami ou ton camarade de classe hein, prête moi ton silo. qu'est ce qu'il faut faire dans cet exercice si tu trouves une petite difficulté à comprendre qu'est ce qu'il faut faire ici Mmh. Effacez le tableau s'il vous plaît Le prof demande souvent au début de chaque séance Quelle est la date d'aujourd'hui C'est facile de répondre Sinon on va commencer l'explication Il faut se taire On ne va pas écouter la chanson C'est à dire nous n'allons pas écouter la chanson Est-ce que je peux aller aux toilettes Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le prof dit à un l élève qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut répondre, ça veut dire quelque chose. Ou par exemple, un élève pose la question à son prof et dit qu'est-ce que ça veut dire cela? Il faut être audacieux et courageux, n'aie pas peur. Alors, j'ai fini. Alors, je sélectionne tout simplement les expressions dites par euh, les élèves. On dit j'ai fini. J'ai oublié mon livre, oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Je ne comprends pas, vous pouvez répéter. Excusez-moi, je suis en retard. Prête-moi ton stylo. Plume, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire ici Quelle est la date d'aujourd'hui On ne va pas écouter la musique. On ne va pas écouter les chansons. Est-ce que je peux aller aux toilettes Qu'est-ce que ça veut dire, cela Et bien sûr, les expressions dites par le prof. Par exemple, on va faire l'exercice, page 19. Attention, il ne faut pas copier. Que vous passez au tableau. Taisez-vous, s'il vous plaît. Effacez le tableau, s'il vous plaît. Silence, on va commencer. Quelle est la date d'aujourd'hui aussi Qu'est-ce que ça veut dire cela Voilà. Bon, euh, c'est donc euh, la première vidéo. Il y a plusieurs types de vidéos de communication que je dois faire ici dans la chaîne TV. C'était avec vous, monsieur Sudaleb. Euh, il vaut mieux de s'abonner à la chaîne et aussi cliquer sur le bouton like et aussi cela cloche pour avoir d'autres d'autres vidéos qui sont donc nouvelles pour vous. Merci et à la prochaine.